Bienvenue à notre station, collectivité rurale et éloignée, sortir des sentiers battus pour trouver des solutions circulaires. Euh, donc, Dans la conceptualisation de cette session, nous avions pour objectif de trouver des exemples de communautés rurales et ou éloignées utilisant la notion de la sécularité à travers la transformation des odeurs et des déchets à des sources de richesse, créant ainsi des solutions séculaires euh, pour, pour résoudre des problèmes linéaires. Donc, nous avons réussi à trouver tant d'exemples de créativité, d'innovation, de dynamisme, d'ingéniosité que la partie difficile était de ne choisir que cinq pour vous aujourd'hui. Donc, pendant cette session, vous allez entendre des histoires de l'Indonésie, de l'Uruguay, du Burkina Faso, du Canada et des îles Azores. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on commence en faisant en sorte qu'on qu'on essaie de mieux comprendre les enjeux qu'on trouve ici au Canada, dans le nord de notre pays, où il y a des communautés qui sont à la fois rurales et nordiques, éloignées, euh, qui vivent des réalités tellement uniques. Donc, pour commencer, on a invité la vice-présidente du Conseil circumpolaire euh, inuit du Canada, Lisa Hopakwalouk. C'est all... um, un conseil qui représente donc l'Alaska, le Canada, le Groenland et le Chocotin S en, sur des questions d'importance internationale. Merci. Bon après-midi. Oui, je m'appelle Lisa rock et je suis la vice-présidente de du Conseil circumpolaire euh, Inuit Canada. Euh, le CCIC représente plus de 180 000 euh, euh, personnes, donc communautés euh, Inuit, comme on l'a dit, euh, en Russie, en Alaska, euh, au Canada et euh, jusqu'au Groenland notre euh, euh, terre natale Inuit est plus grande que euh, l'Union européenne euh, et représente donc quatre pays. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour euh, parler de l'économie circulaire dans le monde arctique. Il y a Bien des choses à dire sur ces questions importantes que vous discutez aujourd'hui. Et dans le temps qui m'est imparti, je vais vous présenter une petite partie de ma culture et l'un des défis auxquels nous faisons face dans l'application des pratiques d'économie circulaire dans l'Arctique. Nous, Pratiquons une économie très circulaire depuis bien avant que cette terminologie ait été inventée et le kayak, que je prononcerai kayak, en est un seul exemple. Comme vous, connaissez, vous le savez, vous le savez bien, c'est un moyen de transport bien important, que ce soit pour le, la chasse ou la socialisation avec d'autres groupes. Et pour cela, nous utilisons des matériaux locaux de toutes origines confondues et euh, de faire de cela euh, quelque chose de si utile plutôt que d'en faire des déchets. La coque était faite de peaux euh, d'animaux. La structure euh, elle-même est faite de euh, bois, euh, des régions du sud euh, qui étaient échangées par le commerce ou alors qui arrivaient sur les plages simplement. Et la construction des kayaks eux-mêmes était une façon de transmettre des connaissances. Une fois terminé, le euh, kayak euh, revenait, euh, enfin, une fois euh, qu'on ne se servait plus du kayak, tout était recyclé ou retourné à la nature. Donc, je parle de cela euh, comme un exemple, donc, des principes de l'économie circulaire et ce type de connaissances continue de faire partie de nos valeurs aujourd'hui, alors même que nous, nous vivons dans l'une des régions les plus isolées de la planète. Aujourd'hui, Cependant, l'Arctique, depuis 100 ans, Enfin, nos euh, économies circulaires traditionnelles ont été remplacées euh, par des économies euh, du Sud avec le jetable, euh, avec euh, énormément de gaspillage et euh, d'énergie utilisée, utilisée. Alors, nous avons une saison euh, commerciale très courte, mais nous dépendons énormément de produits importés. Et alors que dans le passé, le kayak... Euh, de nombreuses causes, nous dépendons maintenant euh, d'une flotte commerciale qui représente aujourd'hui une infrastructure essentielle pour nos communautés. Euh, ces bateaux arrivent chaque année euh, du Sud. Alors en raison de cela, de cette chaîne d'approvisionnement euh, du euh, Sud, il y a maintenant une accumulation de déchets dans nos communautés. Euh, ça n'est pas unique à l'Arctique le fait que nous créions des déchets, mais... Il y a peu de moyens euh, pour nous d'expédier de, ces déchets vers des régions où euh, ils puissent être traités euh, et recyclés euh, de manière utile. Donc, c'est un gros défi pour nos communautés que ce problème des déchets. Alors, quelles sont les actions que nous pouvons déployer quelles mesures pouvons-nous prendre pour améliorer, pour réaliser, pour revenir à une économie circulaire dans l'Arctique Eh bien... Des, une, un bon tri des déchets aux stations de, de tri des déchets afin de permettre le recyclage à l'avenir lorsque le transport de ces déchets est possible. Donc de meilleures ententes aussi sur le retour des déchets sur les mêmes navires qui ont fait venir les produits chez nous. Très souvent, nous nous rendons compte que ces matériaux arrivent dans nos communautés dans des euh, navires pleins, mais ensuite les navires rentrent vers le sud vide, à cales vides et puis le développement aussi euh, de serres dans certaines communautés qui euh, permettraient de recycler euh, les déchets euh, verts pour par exemple cultiver des légumes. Donc il s'agirait d'explorer des euh, stratégies pour euh, améliorer donc la réutilisation euh, des déchets. C'est un seul exemple parmi tant d'autres des, des, des problèmes euh, auxquels nous sommes face dans euh, l'Arctique euh, et nous avons besoin de différentes solutions, bien entendu, et stratégies. Merci de m'avoir invité à participer à cette conférence si intéressante. J'ai hâte d'entendre les différents points de vue sur les problèmes liés à l'économie circulaire. Si vous m'avez écouté, je serais ravie d'entendre vos commentaires sur comment rendre l'économie de l'Arctique et d'autres régions isolées plus circulaire. Merci. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. Um, vraiment, c'est un grand plaisir de vous écouter. Um, et j'entends plusieurs thèmes qu'on a abordés à travers um, notre jour et demi ensemble. On entend ce qu'on a parlé de, de ministre Reagan des États-Unis quand il a parlé de la justice environnementale. On, part, on entend ce, qu on, ce que Nathan Obed a dit aussi, Nathan Obed de ITK. Um, où lui, il a souligné à quel point c'est important de, de vraiment reconnaître que le système circulaire existait parmi um, le peuple Inuit dans la culture inuit. Et donc c'est à travers l'influence um, des de pouvoirs occidentaux qu'on a vu un changement de ce système-là. Et donc on a besoin de maintenant transformer ce système qui est, un uh, qui est un devenu des systèmes essentiels pour que ça redevienne circulaire encore, pour être en harmonie de vie avec le peuple inuit. Donc merci énormément encore à uh, Lisa ropekwa um, So with that, I'm not going to switch... Sur ce, je ne vais pas passer, euh, je vais passer en anglais, petit euh, changement de langue, donc je vais présenter ma co-hôte très bientôt. Quand on parle de solutions circulaires au niveau local, on pense souvent à des choses qui ne fonctionnent vraiment que dans les endroits où il y a beaucoup de gens, une infrastructure étendue et une forte connexion Internet. Mais bien sûr, cela n'est vrai que pour les villes, en particulier les plus grandes comme Amsterdam et Toronto. Ça n'est pas vrai nécessairement pour une bonne partie de la population mondiale. Alors... J'aimerais vous présenter euh, Oriana Romano. Bonjour Oriana, c'est formidable que vous soyez des nôtres. Oriana, vous dirigez l'unité dédiée à l'économie circulaire, aux politiques urbaines et au développement durable, au, et ça va me prendre un petit temps hein, parce que c'est un grand titre, le centre de l'OCDE pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes. Vous avez bien entendu <rire> Très bien. Bon, alors je vais me tourner vers vous et je vais vous poser la question suivante. Quelles sont les solutions circulaires souvent proposées pour les villes qui pourraient ne pas fonctionner dans une communauté rurale et ou éloignée Ah, eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Je vais prendre quelques instants pour répondre à cette question si importante et intéressante. Comme vous le savez, 70% de la population mondiale vit dans des villes, ce qui signifie que ces personnes demandent plus de produits et de services. Mais nous savons aussi que 30% de la population vit dans des euh, régions rurales moins denses, ce qui... Euh, posent ces problèmes aussi. Alors, les villes prennent de plus en plus des initiatives s'agissant de la transition vers une économie circulaire, à savoir, par exemple, le partage, la redistribution, la réutilisation, le passage de propriété au partage ou à la location. Et pour certaines de ces actions, il faut une certaine densité de population afin que l'on puisse déployer ces services. Mais il faut souligner aussi plusieurs choses. Tout d'abord, les régions euh, rurales et euh, urbaines ne sont pas non plus isolées. Elles peuvent travailler en boucle et c'est le cas, par exemple, pour les systèmes alimentaires. Euh, les citoyens le savent, la plupart de leurs aliments sont produits ailleurs. Deuxièmement, euh, l'économie circulaire exige des approches systémiques à la fois dans les régions rurales et urbaines. Il faut passer au-delà euh, des idées préconçues qu'on peut avoir euh, sur certains problèmes donc, de gestion des déchets, etc., l'efficacité des matériaux. Euh, par exemple, les produits miniers peuvent être réutilisés comme matériaux de construction ou autres. Et puis, le troisième point, c'est que euh, L'économie circulaire partage les responsabilités. Chacun peut jouer un rôle, l'industrie, le produit, les secteurs chimiques, le secteur de la foresterie, etc. ont chacun leur rôle à jouer. Il y a des entrants et des extrants. C'est si intéressant tout cela et c'est important de voir les similitudes entre ce que vous venez de dire et ce qu'a dit Alissa Koppelkowalouk Koubal parce que vous avez mentionné comment en milieu Rural, ça n'est peut-être pas très efficace de regarder le produit final dans les villes euh, ou dans le milieu. Euh, enfin, on, on a l'habitude de regarder donc le produit final, les déchets, comment gérer les déchets. Et je vous entends dire qu'il faut aussi regarder la chaîne d'approvisionnement, euh, les ressources naturelles qui sont les entrants de la chaîne et voir comment maximiser cela dans les régions rurales puisque les mesures de recyclage et de réutilisation ne sont peut-être pas aussi euh, réalisables qu'ailleurs. Qu et Alissa a donné l'exemple du kayak et euh, des euh, composants du kayak qui peuvent être utilisés pour autre chose aussi. Je vais poser à vous Et au public, la même question. Alors, euh, le public euh, va donc euh, répondre via la rubrique euh, réponse ou idée du site Web. Alors, quels sont les avantages que les communautés rurales et ou éloignées ont par rapport aux villes lorsqu'il s'agit d'adopter la circularité? On a toujours parlé des difficultés, mais quels sont les avantages? Absolument. Il faut tenir compte... D'au de moins deux choses importantes. Tout d'abord, s'agissant des richesses naturelles, la plus, dans la plupart des régions rurales, il y a euh, beaucoup de ressources naturelles et euh, dans certaines régions, bon, il y a eu abandon de certaines euh, ressources naturelles alors qu'il faudrait les utiliser de manière efficace pour ne pas gaspiller d'énergie, euh, d'eau par exemple qu'il faut pour produire euh, de la nourriture. Et il faut s'assurer que ces activités puissent continuer. Mais il y a aussi euh, une composante sociale dont il faut tenir compte euh, dans les euh, régions rural et éloigné, il y a peut-être un plus grand sentiment de communauté, euh, euh, plus grand attachement à l'endroit où l'on vit. Euh, il est peut-être plus facile de réseauter euh, au niveau euh, social et cette collaboration est essentielle après tout pour euh, mettre en place. Euh, une économie circulaire. On l'a dit euh, tout à l'heure, il faut cette approche systémique. Et l'OCDE en tient compte dans ses travaux. Bon, l'OCDE, c'est une organisation intergouvernementale. Nous travaillons avec euh, les euh, pays membres et nous explorons dans chacun des pays ce qui se passe au niveau rural, au niveau euh, urbain. Et c'est important, donc, euh, L'OCDE reconnaît le rôle de l'économie circulaire comme moyen qui permet de renforcer euh, la résilience du communauté à tous les points de vue. Et euh, donc, euh, le. Le plan de l'OCDE aussi euh, euh, vise la résilience de la biodiversité comme étant vraiment un facteur euh, clé euh, par lequel les régions peuvent euh, contribuer à la lutte contre le changement climatique et euh, contribuer aussi au développement rural. Mais je tiens aussi à souligner l'importance de ces liens qui existent entre les régions euh, urbaines et rurales et le fait que cette collaboration, ces synergies peuvent ou doivent garantir que lorsqu'il s'agit d'échanger des matériaux euh, ou d'étudier les activités en amont, non seulement on s'occupe donc des déchets en aval ou les réutiliser par exemple ou les recycler, il faut aussi euh, chercher à prévenir le gaspillage de matériaux maximiser l'efficacité des ressources naturelles afin euh, d'éviter le gaspillage. Merci, grazie Oriana. Nous reviendrons vers vous à la fin de la session pour connaître vos impressions, donc euh, euh, restez à l'écoute. Maintenant, euh, je vais voir ce qui se dit dans l'onglet Idées. Continuez donc à nous donner vos, trans vos commentaires. Nous allons maintenant passer aux études de cas. plaisir de rencontrer cinq personnes extraordinaires à travers le monde et je leur ai demandé de partager leurs idées sur la façon dont le comité rural et éloigné peuvent mettre le concept de la sécularité à leur service. Tout d'abord, j'ai le plaisir de partager deux conversations importantes que j'ai eues avec deux femmes formidables du Burkina Faso et de l'Uruguay. Ravi de faire votre connaissance. Enchanté, enchanté. Donc, parlez-nous un peu de vous, ce que vous faites, où vous êtes et qu'est-ce que vous faites pour l'économie circulaire. Merci Chuck, de de l'opportunité que vous donnez. Je suis vivant, je suis au Burkina, euh, à Ouagadougou précisément et je travaille dans un programme qui s'appelle le Programme National de Biodigesteurs du Burkina Faso. Et je suis chargée de programmes dans dans Et nous accompagnons les populations en milieu rural à avoir une technologie qui s'appelle le Biodigesteur. Et donc, euh, c'est une installation qui leur permet d'avoir accès à une source d'énergie propre pour cuisiner, mais également pour s'éclairer et aussi de disposer d'un engrais organique pour euh, pouvoir euh, améliorer leur production végétale et animale. Donc c'est un programme qui est mis en œuvre par le gouvernement et ses partenaires, et l'objectif c'est de mettre en place un, un secteur économique, une activité économique, un secteur marchand, qui permette euh, à une offre et à une demande de, de s'exercer, de sorte à ce qu'on puisse… Euh, euh, établir sur la durée la commercialisation de cette technologie là au Burkina Faso. Donc aujourd'hui il y a environ 15 000 personnes qui disposent de cette technologie euh, dans tout le Burkina et donc qui sont euh, de fait inscrits dans une économie circulaire en valorisant les déchets de leur exploitation pour pouvoir euh, euh, en tirer profit, en tirer des avantages économiques dans leur terroir, voilà. C'est absolument incroyable ça, et juste euh, un autre à côté, euh, Ouagadougue est mon nom de ville préférée, je l'adore. Ah, super! <rire> <rire> Puis, euh, dernière question est vraiment genre, quels sont vos conseils pour d'autres communautés qui aimeraient entreprendre un programme similaire ou même d'autres pays qui aimeraient soutenir la population en créant ainsi euh, une économie circulaire, quels qu devraient comme la première étape à suivre, qu'est-ce que, oui, qu qu quels sont vos conseils en effet? Merci. Donc, pour un pays qui voudrait suivre l'initiative du Burkina Faso, ce serait d'abord que ce pays-là travaille à ce qu'il y ait un regard qui soit différent de celui qu'on a aujourd'hui sur ce qu'on appelle les déchets. Et une fois que ce regard-là est, est, est changé sur, euh, sur les déchets, on peut par la suite maintenant vraiment s'inscrire dans une stratégie d'économie circulaire en, en créant au niveau euh, des collectivités euh, les conditions pour qu'elles puisse valoriser euh, cette richesse-là. Donc j'entends par richesse créer des emplois verts, créer une économie euh, qui soit durable autour de, de l'utilisation des, des déchets, et pour cela il faut qu'au niveau euh, central, au niveau du pouvoir central, il y ait vraiment euh, une volonté qui soit forte pour accompagner euh, cette transformation-là, parce que ça demande de, de mettre à disposition de l'information pour que les gens soient sensibilisés euh, au changement de paradigme ça demande également que euh, ces, ces, ces communautés-là facilitent l'accès à des technologies, comme c'est le, le cas du Burkina avec le biodigesteur, parce que ça en coûte et et qu'il faut que les ressources financières aussi puissent être disponibles pour leur permettre de, de pouvoir accompagner les communautés. Et, et enfin, je pense aussi qu'il faut qu'au euh, niveau de, de ces communautés-là, et puissent, euh, euh, comment dire ça, mobiliser euh, des, euh, des ressources techniques mais également euh, financières pour accompagner ce transfert, c'est ce que je peux dire. Merci énormément pour votre temps Sylvie. merci d'avoir partagé l'espace avec nous. C'est fait un grand plaisir et euh, à la prochaine. Merci. Matin, Maria, ça fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc euh, parle nous un peu de vous, ce que vous faites ou vous êtes, on euh, aimerait tout. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Mon nom c'est Marie José Gonzalez, je viens de l'Uruguay. L'Uruguay c'est un petit pays de 3 millions d'habitants entre le Brésil et l'Argentine au sud de, de l'Amérique latine. On est un pays qui produit des aliments pour l'exportation principalement de, le voir, mais aussi les services, et euh, je voudrais, avant de continuer, de vous dire que c'est un pays qui a une, une matrice d'énergie super euh, renouvelable. Et, et, et parler aujourd'hui de l'économie circulaire, ça vient d'une histoire d'un pays qui a commencé à changer, sommes, sommes années arrière, et c'est pour ça que j'ai travaillé dans la coordination d'un projet qui s'appelle Biovalor. Bioalors, c'est un projet qui, qui, fait la promotion, qui a fait la promotion de, de l'économie circulaire à, tra à, à, à, à travers des de, de technologies de, de valorisation de, de, de, de, des résidus de déchets agro-industriels, de 16 sec secteurs agro-industriels. Donc c'était avec le support international, le financement international, on a essayé de, promover, de faire la promotion dans, ça, dans les différents secteurs et je vais vous raconter un peu de ça. Incroyable. Et en effet, je trouve ça encore plus inspirant parce que l'Uruguayen pays a des politiques très, très, très similaires euh, au Canada, donc euh, vraiment beaucoup de, de synergies là-bas. Donc, euh, selon, selon vous, selon votre expérience, quelle devrait être comme les premières étapes à suivre en tant que communauté, en tant que société, en tant que pays, en effet, pour... Euh, euh, pour obtenir des valeurs euh, de nos déchets, pour vraiment faire en sorte que nos déchets deviennent une source de fierté, parce qu'on est en train de, de, de bien utiliser pour uh, le bien-être de notre économie et de notre monde. Ok, parfait. Moi, bon, je voudrais vous parler peut-être de, de, de, trois, de trois leçons qu'on a apprises après le projet. Le, la, la première, c'est de travailler... Euh, entre différents secteurs, mais surtout avec les différents ministères dans, dans le secteur public, d'avoir de la coordination entre le ministère de et de le ministère de et le ministère of, enfin, et, et de l'Environnement, et d'avoir des agendas co communs, de, de, de, de trouver l'espace où la, la production soutenable est, est possible, parce que les agendas ont, ont la concordance, mais chaque, chacun de ces ministères. Euh, avoir le même propos, ces propos peuvent s'aligner. Je crois que c'était un défi, un challenge au, au début, vraiment. Mais après, on a, on a pu faire ça et c'était très productif. Je crois que c'est important de parler de l'économie circulaire, pas seulement comme un aspect de l'environnement, mais aussi du point de vue productif. Le, le deuxième, c'est le besoin de travailler à, à la fois avec le secteur privé, l'académie et le secteur public. Donc par exemple, avec le secteur privé, du début, on a fait des, des réunions avec chacun des secteurs parce que chaque secteur a une réalité différente et ces déchets sont différents, donc les solutions qu'on peut trouver, les technologies sont aussi différentes et les besoins de, de, de politiques publiques qui, qui les aident à, à, à développer ces solutions, à, on a besoin de, des fois d'être un peu particulière. Donc so, parler avec eux et comprendre leur réalité et leur... Et leur leur challenge, c'est vraiment important pour nous. C'était le, le, le premier. Mais après, au fil du projet, on a fait un instrument avec l'Agence nationale de développement pour aider le financement de projets du secteur privé. Donc ça, c'était une, une des, des actions importantes. Mais la deuxième, c'est la génération d'informations. On a besoin de... De, de, de, de data pour pouvoir faire les, pour pouvoir identifier les opportunités, c'est vraiment important, et on l'a fait avec l'Académie nationale, avec les acteurs de l'Académie nationale, pour pouvoir pour, pour former localement, et après les professeurs peuvent euh, euh, enseigner avec l'économie circulaire dans sa tête, avec le mindset de l'économie circulaire, transversalement encore dans les différentes universités et facultés. Et le, le troisième super important pour nous, c'est pouvoir développer, des euh, projets pilotes, des, des, des projets d'expérience réelle, avec des producteurs réels, avec, on a fait avec du cofinancement. Et c'était pour les demain, pour les autres producteurs, pour les autres fermiers, pouvoir voir les expériences, comment ça fonctionne, parler avec quelqu'un avec la même réalité la même réalité C'était super important pour pouvoir comme ça apprendre et, et nous aider aussi euh, aux côtés des politiques publiques à, voir, à, à comprendre. Vraiment, qu'est-ce qui se passe et c'est quel le meilleur instrument pour cette promotion Absolument incroyable. Merci énormément d'avoir partagé tout ça avec nous. En effet, je trouvais ça très, très, très inspirant. Puis, euh, ce que j'entends euh, que vous êtes en train de dire, et comme c'est tellement important de se tenir à l'écoute euh, des gens, de vraiment écouter leurs besoins, écouter leurs inquiétudes, écouter leurs soucis afin de répondre euh, et créer des politiques publiques qui font en sorte que ça aide et que ça soutienne les gens. Donc, merci énormément pour votre temps. Merci énormément pour votre connaissance et à euh, je vous souhaite vraiment une merveilleuse journée. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'apprécier avec, avec vous tous. Et donc, alors, ça, c'était nos premiers deux études de cas. Uh, vraiment, j'ai adoré parler avec ces deux de femmes parce que elles ont vraiment souligné à quel point les déchets les odieux peuvent être une richesse pour une communauté et pour une société. Et donc, uh, comme on a entendu du Burkina Faso, c'est tellement important de reconstruire notre conception des déchets et de vraiment faire en sorte que les déchets soient quelque chose de positif pour que les gens soient à l'écoute pour la prochaine étape, de les transformer vraiment en richesse. Puis, ce qu'on a entendu de la deuxième est vraiment l'idée de se tenir à l'écoute de la communauté et de vraiment écouter leurs besoins et travailler avec eux pour réaliser leurs souhaits. Um, ce qu'on a entendu hier aussi uh, avec uh, Dakota et Aaron. Donc, vraiment beaucoup de synergies à travers l'ensemble du forum. On parle de plusieurs sujets différents, mais tout en coup, on est quand même avec le même genre d'apprentissage. J'aimerais prendre un moment maintenant pour regarder certaines de vos idées concernant les avantages que peuvent avoir les communautés euh, éloignées. Je vois ici... Euh le fait, par exemple, que les communautés rurales ont l'habitude de réparer parce qu'elles ont moins d'accès à racheter en neuf. Donc, il y a déjà ces compétences en place, cette mentalité en place aussi. Le fait aussi que l'on peut voir qu'effectivement, il y a des liens sociaux plus resserrés dans les communautés rurales et avec l'environnement aussi, de ce qu'on voit typiquement dans les régions urbaines. Ça, c'est très intéressant. Alors maintenant, nous passons aux Azores en Indonésie et au Canada, mais la Colombie-Britannique pour discuter de comment la situation linéaire peut être transformée en circulaire. Mais j'aimerais aussi vous demander de répondre à la question que vous voyez dans le, le nuage. Euh, il y a cette question qui va apparaître dans un nuage. Alors tout d'abord, ce sera M. Hernandez, directeur du laboratoire régional dans les Azores. Allez-y. Bonjour, Francisco. Un plaisir de faire votre connaissance. Parlez-nous de ce que vous faites aux Azores et du laboratoire de génie civil. Qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup. Les Azores, c'est un endroit merveilleux où travailler où vivre. C'est au milieu de l'Atlantique, près des... De, de l'Europe. C'est un archipel, une région qui appartient au Portugal. Nous avons neuf îles. Le plus petit a seulement 300 habitants et le plus grand, a une trentaine de milliers de personnes. Et, euh, re, reconstruire 17, Rebuild 17, euh, c'est un projet pour. Euh, euh, trouver des mécanismes euh, financiers euh, euh, soutenus par euh, la Norvège et l'Islande et, et le laboratoire de génie et avec nos partenaires. Euh, nous, par, nous avons par exemple euh, un une compagnie de génie de l'Islande qui collabore avec nous et nous voulons promouvoir l'économie circulaire dans le, le bâtiment pour créer et développer une plateforme qui euh, connecte les acteurs du secteur pour avoir des valeurs de construction et la réduction de la, des déchets. Nous avons commencé à étudier le euh, euh, nos besoins. Nous avons développé des modèles de démonstration. Nous avons fait un appel euh, d'idées où euh, des gens du monde entier peuvent participer et nous suggérer des idées euh, pour nous aider euh, pour euh, l'élimination ou le traitement des déchets euh, découlant de, de, de, de la construction du bâtiment. Et... Euh, grâce aux plateformes, nous essayons de, de connecter les intervenants publics et privés, les individus, les communautés, euh, afin de nous aider euh, à réduire la production des déchets euh, chez nous ou dans les entreprises et permettre aux entreprises de, du bâtiment de savoir comment euh, mieux euh, construire en créant moins de déchets. Et comment identifier euh, euh, des moyens de rajouter les valeurs en transformant les déchets ou en développant de nouveaux projets euh, dans ce domaine. Et, et les compagnies euh, euh, peut profiter d'une plateforme d'informations de, euh, de, sur les, les produits euh, euh, qui peuvent être euh, créés grâce à l'utilisation de ces déchets. Nous avons euh, par exemple une étude de cas ici euh, où euh, euh, ces modèles peuvent être euh, adaptés pour d'autres régions euh, dans les, les Azores au Portugal et dans d'autres pays et nous cherchons toujours à, à euh, euh, nous assurer que ces plateformes puissent être euh, adaptées, euh, réutilisées et Euh, cela va permettre donc de, euh, de transformer ces, ces méthodes anciennes linéaires en méthodes circulaires et ça, ça va nous permettre de, de mieux transformer ces, ces déchets. C'est étonnant, oui, c'est vraiment un plaisir d'entendre de, vos idées, euh, ce que vous faites. C'est un sujet très important euh, pour... Euh, euh, euh, votre euh, euh, pour votre travail, pour votre population et pour euh, le futur. Merci d'avoir partagé avec nous. Merci d'avoir été avec nous. Euh, merci beaucoup. Bonjour, Daneka. Merci d'être parmi nous. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Parlez-nous d'où de, de, vous êtes, de qui vous êtes et euh, votre initiative formidable. Euh, C'est un plaisir d'être euh, avec vous. Je m'appelle Daneka. Je vis à euh, euh, Jakarta. Euh, Indonésie, j'ai fondé Sogacita, qui travaille dans toute l'Indonésie pour promouvoir l'éducation, l'accès à l'éducation, euh, l'accès à des, des salaires euh, qui permettent de vivre. Il faut briser ou renforcer la connexion entre euh, nous et le monde et les effets euh, de nos activités économiques. Euh, et euh, nous ont constaté euh, que ceux qui produisent beaucoup des produits euh, textiles pour des vêtements euh, euh, gagnaient à peine de quoi vivre euh, dans euh, les pays euh, du tiers monde. Alors euh, euh, la production des textiles, des vêtements, euh, euh, ça crée beaucoup de pollution. Alors les déchets euh, euh, liquides et solides euh, vont dans euh, les eaux. Euh, de la région et nous avons développé un panneau euh, transparent ou euh, un groupe euh, qui permet euh, d'avoir un salaire correct et tout ce que nous faisons euh, nous essayons de faire avec euh, la réduction des déchets nous voulons que euh, grâce à euh, l'amélioration de l'événement que nous portons tous les jours, nous pouvons euh, transformer des vies. C'est vraiment euh, phénoménal. C'est incroyable ce que vous faites. Et, et c'est quelque chose d'étonnant. Vous avez parlé de, de, de, euh, des femmes avec qui vous travaillez et comment euh, est-ce que la culture de ces femmes euh, a été touchée par euh, ce modèle circulaire. Oui, c'est une question intéressante. Je suis né dans un milieu urbain, mais là, c'est mon premier contact avec des, euh, des cultures un peu plus autochtones et, et souvent. Euh, j'ai été formé pour croire que les, les, les entreprises doivent être efficaces, etc. Mais tout a changé depuis que j'ai commencé à travailler avec euh, ce groupe et euh, c'est évident que la culture autochtone, c'est vraiment la clé pour le développement durable. Les femmes avec qui nous avons travaillé euh, euh, coexistent euh, euh, avec la nature. Et la nature est euh, quelque chose qui, euh, si nous faisons bien notre travail, c'est quelque chose euh, qui est recyclable toujours. Euh, alors, les euh, teintures que nous utilisons, bah, ça peut être recyclé, ça retourne dans la nature. Et euh, c'est notre euh, base d'affaires, utilisant les fibres euh, qui sont réutilisables. Et même des, des, des, des restes de tissus et tout euh, peuvent être utilisés, euh, réutiliser les fibres. Et nous essayons d'améliorer la situation pour la réduction des déchets. C'est incroyable. J'aime ce que vous avez dit concernant la création d'un modèle d'affaires où simplement les vêtements que vous portez, ça peut transformer le monde. Merci beaucoup. C'est un plaisir de, de pouvoir vous écouter aujourd'hui. Uh, où est-ce que vous êtes uh, et quelle est l'initiative dont vous voulez nous parler? Uh, Allez-y. Uh, merci pour m'avoir invité. Uh, je vous remercie. Je m'appelle Jacobine Van Tondeau. Je suis directrice uh, pour Metal Tech Alley. Nous sommes... Uh, euh, une corporation de stratégie de, de marketing en Colombie-ribaténique euh, nous euh, nous sommes près de la frontière américaine je vois les États-Unis de mon bureau de et nous voulons euh, des opérations euh, métalliques c'est une une usine, un complexe de, de raffinerie est très important. Nous avons d'autres installations qui ciblent le recyclage et, et voilà qui nous sommes. Très bien. Dites-nous comment votre communauté a pu créer une économie circulaire grâce à vos activités économiques ben, nous, nous sommes bien placés parce que nous avons commencé avec une économie linéaire, avec simplement les, les métaux, les différents types de métal. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est le plomb. Alors, le plomb euh, que nous avons, c'est le produit le plus recyclé au monde. Et 99% de, des batteries de voitures sont recyclées, par exemple. donc Alors, le plomb, les batteries de voitures peuvent être recyclées et puis euh, le, le plomb peut être recyclé et remis dans de nouvelles batteries. Et la batterie, euh, par la suite, revient euh, pour être recyclée. Nous recyclons les batteries et puis euh, nous en tirons le plomb et puis euh, nous pouvons faire une nouvelle batterie, et puis ça revient après dans six ou huit ans. Alors, ce qui commence avec, ce qui a commencé avec une économie linéaire a été transformé en linéaire, en, en économie circulaire. Et nous recyclons aussi euh, euh, les autres éléments des batteries qui sont réutilisés pour la nouvelle batterie, et puis ça revient après dans six ans pour être recyclé. Et nous recyclons également. Euh, euh, les, les batteries, les piles en, en ion de lithium, euh, cela est recyclé chez nous et voilà ce que nous faisons. Très intéressant. Et quel est le conseil que vous pourrez donner à d'autres euh, petites villes euh, pour promouvoir euh, la linéarité, enfin la circularité et pour euh, réduire les déchets ben, il faut analyser euh, euh, quels sont les besoins et quelles sont les ressources dans votre communauté. Nous avons étudié nos atouts et en gros, nous avons quand même un partenariat public-privé euh, en tant que communauté. Il faut avoir la participation euh, des, des pouvoirs publics et euh, des entreprises. Et dans une communauté plus petite, il est plus facile de faire des affaires, de s'organiser. Euh, on, on se lève le matin et puis euh, euh, on voit souvent euh, euh, quelqu'un avec qui on a une relation d'affaires et donc on peut se consulter et communiquer. C'est comme ça que ça marche. Très bien. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir de, de partager cet espace avec vous. Merci beaucoup pour m'avoir invité, un plaisir d'avoir fait votre connaissance. Merci beaucoup. Réunion virtuelle et moi virtuelle pendant ces entrevues. Non, vraiment, c'était très intéressant d'écouter tous les exemples de euh, des études de cas dans différentes régions du monde qui créent la sécularité de manière tellement unique et intéressante, tout en euh, s'ancrant euh, dans leur communauté les partenariats publics privés. Parce que euh, on, on voit euh, euh, souvent les, les enseignants, les, les autorités publiques, les compagnies privées et puis en Indonésie, il y a euh, accès facile euh, aux cultures autochtones et euh, l'adaptation de leur travail pour euh, respecter l'environnement et pour leur donner la façon de gagner leur vie. Alors, il nous reste quelques minutes seulement, rien Qu'est-ce que vous dites euh, suite à ces, euh, ces exemples? Ben, C'est un plaisir d'avoir euh, pu euh, euh, voir ces, ces exemples inspirateurs d'abord euh, je crois que, alors, la sécularité c'est un élément de la réponse, mais il y a également la gouvernance. Alors, euh, la nécessité de collaborer avec les autorités gouvernementales et euh, d'avoir un cadre réglementaire et tout cela euh, souligne l'importance de la bonne gouvernance L'importance euh, d'avoir des contacts avec euh, la communauté et des partenariats avec les gouvernements. Euh, L'importance des ressources financières et avoir des règlements qui permettent de fonctionner. Ça fait partie d'un système qui doit habiliter euh, euh, le, le fonctionnement de ces euh, solutions. Et puis deuxième. Alors, il faut démarrer et puis mettre à l'échelle. Alors, nous avons parlé de, de projets pilotes pour la biodiversité. Et puis, l'exemple le, euh, de Colombie-Britannique, c'est une bonne façon de démontrer que les changements sont possibles. Et euh, dans une économie circulaire, euh, euh, c'est possible dans les zones rurales et dans les zones urbaines. Et euh, il faut nous assurer qu'il n'y a pas seulement des projets pilotes ou des démonstrations. Il faut que ce soit appliqué à plus grande échelle. Et Alors, il est très important, évidemment, d'avoir des données, des études, de savoir quels sont les différents paramètres, pouvoir parler avec le, le secteur privé, le secteur public, partager également les échecs si nécessaire. Et souvent, les échecs, c'est à cause d'un manque de réglementation adéquate. Alors, il faut que, euh, que ces initiatives soient mises en pratique euh, pour devenir la norme dans l'avenir. Ce sont d'excellentes leçons, donc il faut penser à la gouvernance. Et puis, il y a espoir aussi euh, euh, que les choses peuvent se faire, le pouvoir de, de, de pouvoir démarrer. Et puis, je regarde euh, également... Euh, euh, les mots, enfin, euh, le mot le plus important dans le nuage, euh, euh, au fur et à mesure que les gens euh, rajoutent des mots, enfin, les mots les plus importants sont notés. Et le mot le plus important que nous avons noté dans le nuage, c'était « collaboration ». Et ça, c'est toutes les études de cas personne n'a euh, agi euh, tout seul. C'était un effort collaboratif Et c'est un partenariat administratif avec les gens, avec le gouvernement, avec le secteur privé, avec la communauté toute entière. Et ça nous ramène à ce que disent les gens. Et vous l'avez dit et d'autres que les petites communautés, les gens se connaissent. Il y a des liens sociaux plus forts, donc peuvent profiter de ces liens pour bâtir ensemble des projets puissants. Et c'est nécessaire pour que la circularité ait lieu. Avant de terminer euh, cette séance, euh, c'est pas terminé. Hein. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nous? Alors, sachez que nous travaillons sur ces thèmes à l'OCDE. Euh, nous travaillons avec les régions, avec les gouvernements pour promouvoir et faciliter euh, l'économie circulaire, l'économie circulaire va euh, euh, croissante et euh, la meilleure conclusion pour nous tous, ce sera de promouvoir la collaboration, la consultation et euh, il est important de passer à l'action, de créer les synergies nécessaires pour nous adapter, partager les responsabilités pour les gens, les politiques et, et, et les communautés. Marco Hortest, c'était tellement nice d'avoir quelqu'un d'autre avec moi ici aujourd'hui. Donc avec tout ça en tête, on va prendre une petite pause. Je vous prie de, à tout le monde qui, qui nous regarde de rester à la fuite puis on n'est pas encore terminé. Ciao. Merci, ciao.